Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici pour l'épisode 17 de Compotam qui est l'épisode qui clôt euh, la partie composition, première composition, euh, brouillon, draft du concerto numéro 1 pour piano et orchestre. Euh, donc euh, dans cet épisode, nous allons euh, juste écouter le dernier mouvement et euh, discuter peut-être un petit peu de ce qui va se passer par la suite, mais ça va être rapide parce que grosso modo, pour faire vite, j'en ai aucune idée, <rire> mais on y reviendra à la fin euh... Déjà, euh, si tu veux, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer euh, la cloche pour recevoir les prochains épisodes. Tu peux aussi euh, mettre un pouce vers le haut si cet épisode te plaît, et euh, tu peux aussi me laisser un commentaire, euh, ce que j'apprécie beaucoup. Euh, voilà, donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est juste euh, ben, donc une relecture ensemble de ce dernier mouvement qui dure pour finir une dizaine de minutes. Euh, si tu as suivi un peu les épisodes précédents, tu as pu te rendre compte que c'est un, un mouvement qui m'a demandé euh, pas mal de travail et un certain nombre de remises en cause. Ça a été un chemin un petit peu chaotique, mais pour finir, ça donne quelque chose d'assez intéressant et notamment euh, les couplets sont assez euh, variés. Euh, ils ont une certaine unité dans le sens où la mélodie a, comme je disais, un peu le même ADN, mais par contre on est parti dans des univers relativement éloignés. Euh, donc je te laisserai un petit peu découvrir tout ça. Euh, et donc euh, bah, il y a des parties que bah, je t'ai pas présentées dans les épisodes précédents parce que... Soit c'était des réutilisations de compositions déjà faites, donc notamment les thèmes qu'on a pu voir dans l'épisode 12, soit euh, vers la fin, eh ben, tu vas voir, hein, c'est de la réutilisation euh, de choses déjà faites, euh, avec euh, une petite coda et pour boucler la chose. Voilà euh, ce que j'avais à dire grosso modo. Euh, J'ai adapté l'écran, euh, j'espère que ça ira pour une lecture euh, donc, sans toutes les barres de travail de Noteworthy. Donc là, on est prêt pour une écoute tous ensemble et on se retrouve juste après, d'ici une dizaine de minutes. Bonne écoute ああ。 Voilà, ça y est, on est au bout de ce concerto. Alors t'as vu, il y avait deux trois petites surprises, notamment j'ai repris un petit peu certains des thèmes des deux premiers mouvements. Euh, il y a aussi des choses un petit peu plus euh, expérimentales vers la fin, des choses Bon, je suis pas forcément entièrement convaincu. Euh, mais hein, comme je dis toujours, hein, c'est un premier brouillon, c'est une première euh, ébauche de ce concerto, il y a encore énormément de travail et euh, comme je l'ai déjà dit à la fin du second mouvement c'est quelque chose qui demande bah déjà du repos hein, euh, pour revenir dessus avec une oreille un petit peu euh, plus neutre Voilà. donc je vais laisser ça pour le moment euh, je vais le mettre de côté euh, au frais pour euh, reposer un petit peu euh, J'y reviendrai euh, dans les prochains mois. Là, je ne vais euh, pas m'attaquer à d'autres œuvres majeures. Hein. Donc, il y a, en œuvre majeure, actuellement, en cours, il y a donc ce concerto qu'on a entamé. Et il y a également mon requiem, hein, donc la petite messe pour le repos, euh, qui a besoin d'un troisième brouillon pour mettre euh, un peu à plat. Il euh, euh, n'y bon, a plus tellement de soucis techniques, notamment au piano et aux voix, mais il y a pas mal de travail encore à faire d'accompagnement euh, et de jeu hein, euh, sur le hautbois et le violoncelle, qui ont des parties un petit peu pauvres. Donc ça, c'est une piste de continuation. Euh, autre chose j'aimerais reprendre un peu des pièces un petit peu plus courtes, alors je sais pas sous quelle forme ça va se traduire, est-ce que ce sera à nouveau des chansons, est-ce que ce sera à nouveau peut-être des nocturnes des, ou des d'autres types de pièces pour piano, des pièces de courtes, de type 5-6 minutes environ euh, voilà un peu ce que j'envisage dans l'avenir, je sais pas ce qu'il y aura la semaine prochaine euh... Je vais laisser un petit peu repousser de toute façon tout ça et puis réfléchir à euh, comment je continue. Voilà, donc toi, si tu as des questions ou des remarques, eh n'hésite ben, pas, hein, euh, fais moi part dans les commentaires. Et surtout, eh abonne-toi et active la cloche pour euh, profiter des prochains épisodes qui, de toute façon, paraîtront dès la semaine prochaine. Voilà, euh, en tout cas, merci de ton écoute. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié travailler sur son concerto, j'ai beaucoup apprécié les remarques aussi que j'ai déjà eues. Euh, c'est très intéressant, ça me permet d'avancer et euh, donc bah, n'hésite pas encore à, à venir et à partager avec moi ton ressenti et euh, ce que tu veux bien me dire voilà euh, bonne fin de journée, bonne fin de soirée bonne fin de matinée, bonne fin bonne fin d'appétit <rire> tout ce que tu veux euh, porte-toi bien surtout, c'est important, surtout en ce moment et à Bientôt, ciao ciao